bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel alors aujourd'hui je vous présente un petit tutoriel très simple qui va vous permettre de sauvegarder vos projets unity dans github.com alors ça va nous permettre tout simplement d'avoir une sauvegarde dans le cloud au cas où bah, tout simplement on doit revenir sur un projet, le récupérer. Et vous allez voir que c'est très simple. Alors la première chose que nous allons devoir faire, c'est utiliser un compte GitHub. Si vous n'en avez pas encore, vous allez sur GitHub.com, vous faites ici sign in", euh, Et si vous n'avez pas de compte, vous créez un account ici. Vous pouvez voir que là, ça va vous dire tout simplement euh, de renseigner vos identifiants que vous allez créer, donc le, votre adresse email. Etc., et une fois que c'est fait, bah vous vous loguez tout simplement. Une fois logué, vous arrivez ici sur la page. Vous pouvez voir que pour le moment, vous n'avez strictement rien, c'est vide, et euh, bah on va pas s'en occuper euh, plus que ça à ce stade. La deuxième étape va simplement consister à utiliser GitHub Desktop. Alors Vous pouvez récupérer euh, l'URL euh, en dessous de la vidéo ou tout simplement euh, taper GitHub Desktop sur un moteur de recherche. Là, on peut voir que vous avez, en fonction de votre système d'exploitation, vous allez euh, pouvoir télécharger ça. Et moi, euh, je vais tout de suite le télécharger et euh, l'installer. Une fois l'installation effectuée, c'est très simple. Euh, normalement, il se logue tout seul à votre compte euh, étant donné que vous êtes logué au niveau du navigateur. Si c'est pas le cas, vous allez au niveau de Fill, Option et là vous pouvez voir Account et vous avez tout simplement ici la possibilité de euh, tout simplement vous loguer euh, ce qu'il faut faire si c'est pas le cas. Pour les besoins du tuto, j'ai créé ici un nouveau projet 3D avec un simple cube qui fait une rotation. Donc vous pouvez voir ici le cube avec le script qui est attaché ici, un simple script très simple, je ne vais pas m'arrêter sur le code. J'ai nommé ce projet Super Game My Super Game. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on aura besoin de travailler avec ce dossier de travail, alors le dossier de votre projet. Alors, on va aller voir sur le bureau et j'ai stocké ici My Super Game. Donc, vous pouvez voir qu'à l'intérieur, j'ai bien tous les dossiers ici euh, de mon jeu qui sont générés par Unity euh, de façon classique. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est ouvrir GitHub Desktop. Donc là, vous avez plusieurs possibilités. Très simple, ici, vous créez tout simplement un dossier qui va vous servir de dépôt et vous allez pouvoir alimenter ce dossier pour le synchroniser avec ici euh, GitHub euh, tout simplement. Vous pouvez cloner un dépôt depuis Internet. Donc ça, si vous avez une URL d'un dépôt de quelqu'un, vous pouvez directement le cloner. Vous pouvez créer un nouveau dépôt euh, sur votre disque dur. Euh, en fait, c'est un petit peu ce que va faire le tutoriel. Mais euh, moi, ce que je vais faire ici, on devrait pouvoir le faire d'ailleurs, mais ce que je vais faire, c'est ici, « Add an existing repository from your hard drive ». Tout simplement parce que, en fait, euh, notre dossier de travail, on va créer un dépôt et on va dire que ce dossier doit être synchronisé, tout simplement l'attacher à GitHub. Donc on va cliquer là et ça va me demander le local page. Donc je vais aller pointer tout simplement mon dossier ici qui est sur le bureau MySuperGame et je vais faire sélectionner le dossier. On me dit attention, this directory does not appear to be a git repository. En fait il n'y a pas eu de dépôt de fait. Effectivement je vous avais dit on aurait pu le faire avant mais là on peut le faire directement ici. Donc on va créer euh, un nouveau euh, dépôt directement là. Donc, le name, c'est My Super Game. Je peux mettre une, une description ici, euh, je vais dire euh, mon jeu Unity, par exemple. Voilà, tout simplement. Le local page, donc on peut voir que c'est bien celui que j'ai pointé. On peut initialiser ou pas avec un fichier README. Alors, dans notre cas, c'est pas nécessaire, c'est une sauvegarde. Mais si vous voulez faire quelque chose de public, bah, vous allez pouvoir tout simplement euh, faire un fichier README. Vous allez voir ça par la suite. Alors, ce qui est important, c'est ici le git ignore. Euh, parce que, en fait, vous allez devoir sélectionner en fait Unity dans la liste. Elle est présente ici. Pourquoi Parce que si vous ne faites pas ça, en fait, euh, là, euh, Git euh, va tout simplement ignorer certains fichiers qui ne sont pas nécessaires parce qu'Unity euh, les, euh, les aura besoin. Et d'ailleurs, si vous ne faites pas ça, vous pourrez euh, synchroniser tout à fait votre, pro votre projet. Mais vous allez synchroniser beaucoup de choses qui ne sont pas nécessaires. Et en plus, si Unity est ouvert, vous allez avoir un problème de lock field. Donc, vous allez avoir une erreur. Donc, ça, c'est important de bien le mettre. Là, on va pouvoir le faire même si Unity est ouvert. La licence, bah, vous pouvez sélectionner une licence, mais dans notre cas, ça n'a aucun intérêt. Donc on va faire Create a Repository. Donc on peut voir que ça travaille. Et ici, on me demande en fait d'utiliser euh, Git Lfs. Alors c'est pour euh, les gros fichiers. Il me semble que. Euh, alors je ne sais plus la taille exacte, mais en tout cas, ça nous le propose. Donc on va l'initialiser. Voilà, tout simplement. Donc on peut voir ici euh, qu'on a euh, un initial commit qui est fait. Et on va pouvoir faire tout simplement un « Publish Repository ». Donc on va faire « Publish Repository ». Donc on peut voir ici que j'ai « My Super Game », mon jeu Unity, voilà, et je vais faire ici « Publish ». Donc on attend que ça synchronise, voilà. Et euh, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est aller voir directement dans notre GitHub, donc je vais aller voir ici, j'ai un raccourci, open the repository, donc ça c'est pour, pour l'ouvrir avec Visual Studio Code, ici euh, vous pouvez aller voir votre, repos, euh, enfin, votre dossier dans l'explorer, donc on va cliquer ici, alors ça c'est l'explorer tra... euh, de mon dossier. Donc là, euh, pas de souci. Vous pouvez voir qu'il y a des fichiers qui ont été ajoutés « git attribute » et « git ignore ». Donc ça, c'est normal. C'est euh, un petit peu les fichiers de configuration. Et ça veut dire que ce, ce, tout ce dossier, cette racine va être synchronisée. En fait, on va aller voir maintenant sur Internet. Et là, on va aller directement. Et on peut voir que j'ai bien ici mon initial commit avec tous mes dossiers. À l'intérieur, j'ai bien mon dossier assiette, avec, assiette, pardon, avec mes pictures, avec euh, mes euh, scènes. Voilà, on peut voir super game avec les métas. Tout fonctionne très bien. J'ai ici mes scripts qui sont là, et voilà. Donc là, vous avez fait euh, un, euh, votre initial commit, c'est-à-dire que vous pourrez déjà récupérer euh, ce projet. Mais on va aller plus loin maintenant. On va refermer cette fenêtre et on va retourner dans Unity. Donc dans Unity, imaginons que je modifie les choses. Dans mon dossier picture, je vais ajouter ici une image, voilà, que je vais d'ailleurs affecter à mon cube pour qu'elle soit différente. Et je ne vais pas m'arrêter là, j'ai préparé un petit script qui est euh, cube color, qui va tout simplement afficher une couleur euh, aléatoire à mon cube. Donc je vais l'affecter ici euh, au à l'objet cube. Donc si je lance maintenant ma scène, on va pouvoir voir qu'elle est totalement différente. J'ai bien ici le logo GitHub avec une couleur qui euh, diffère derrière, voilà. Donc j'enregistre mon projet, c'est et maintenant on va retourner euh, dans euh, GitHub Desktop. Donc me voilà dans GitHub Desktop, et on peut voir que ici ça m'a affiché, j'ai 5 changements de fichiers. On peut voir que CubeColor a été modifié, c'est un nouveau script. J'ai le meta qui suit parce que ça c'est des fichiers euh, Unity, le PNG avec son méta, et ici la scène qui a été modifiée tout simplement. Donc on peut d'ailleurs avoir un aperçu parce qu'ici Cube Color, vous voyez que je vois son intérieur, je peux voir ce qui se passe. Voilà. Donc ici euh, les métas, on peut voir aussi ce qui se passe au niveau des métas. Ici évidemment, je vois l'image. En fait, je peux voir tout simplement les différences. Donc ici, je vais pouvoir faire de nouveau un commit. C'est-à-dire que le fait de commit, ça veut dire j'ai fait une modification. Donc ici, bah, je vais dire que j'ai fait une modification. Je vais dire euh, ajout euh, du euh, ajout du logo. GitHub, voilà, et euh, du script de couleur, voilà. Je ne m'embête pas de trop, euh, je pourrais faire une description ici, mais je ne vais pas le faire. Et je vais faire un commit to main. Alors là, je travaille sur la branche main. Donc encore une fois, on peut voir que là, j'ai fait un commit, c'est-à-dire que j'ai fait les modifications. On ne va pas aller voir plus loin, parce que le commit veut dire tout simplement que j'ai fait une modification, et... Euh, je vais pouvoir, si vous allez voir plus loin dans GitHub, c'est que vous allez pouvoir récupérer chaque commit que vous avez fait pour pas perdre en fait vos modifications. Imaginons que là j'ai fait une erreur, mon code est invalide, je vais revenir en arrière, je vais pouvoir. C ça permet aussi de faire du versionning. Mais là, on, sur ce tuto très simple, on va simplement s'en servir pour euh, bah, sauvegarder dans le cloud un projet. Donc une fois que j'ai fait ça, bah, qu'est-ce que je dois faire maintenant C'est push origin. Je dois pousser en fait mon commit. Donc je vais le pousser tout simplement. Et maintenant, ce qui va être intéressant, on peut voir que ça travaille. C'est que si je retourne maintenant dans euh, le, le GitHub sur le web, on va aller observer que j'ai bien ici ajout du logo GitHub du script controller. Si on va voir dedans, j'ai bien ici au niveau de picture, on peut voir euh, mon GitHub PNG. Euh, donc, j'ai bien le matériel. Euh, j'ai bien le GitHub rotation qui est remonté. En fait, tout est remonté euh, au niveau de mon projet. Alors, et on a l'Unity JPG qui est là aussi. Donc ça, c'est parfait. Vous pouvez voir que maintenant, bah, j'ai euh, tout simplement euh, ça. Alors, l'idée maintenant, c'est de repartir. Imaginons que ça passe du temps ou que vous voulez récupérer cette version de vos projets. Donc, on va simuler ça. Alors, il s'est passé du temps. J'ai supprimé mon projet Unity, le dossier de travail, et pour une raison quelconque, je veux réouvrir ce projet. Mais évidemment, je n'ai pas de sauvegarde du code source. Sauf sur euh, GitHub. Et eh bien c'est à ça que ça va servir dans ce tuto. On va ouvrir notre « GitHub Desktop » et là on peut voir que, en fait tout simplement on a ici à droite tous les repos qu'on a créés. J'ai toujours dans mon dossier, dans mon « GitHub »« My Super Game ». Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant bah, Je vais dire tout simplement que je veux cloner un repos depuis Internet. Je fais ça et on peut voir que j'ai ici la possibilité de sélectionner ma repos qui est My Super Game. Donc je vais mettre ici le local patch, par défaut ici je vais le remettre sur mon bureau et il va s'appeler dans le dossier My Super Game. J'ai que ça à faire, donc qu'est-ce que je vais faire Je vais faire un clone tout simplement. On va cloner, on va attendre et on peut voir que c'est très rapide. Et voilà, c'est déjà fait. Alors maintenant on va aller voir ce qui se passe. Alors vous pouvez voir qu'au niveau de mon bureau, j'ai bien ici un dossier MySuperGame. Et si on l'ouvre, on peut voir qu'on a le dossier a on a les fichiers qui étaient en fait tout simplement sur le GitHub. Alors la prochaine étape va constituer tout simplement à l'ouvrir avec Unity. Et ça, c'est pas compliqué. Donc, dans euh, Unity Hub, on fait « Open ». On va aller pointer ce fameux dossier qui est sur le bureau, qui est « My Super Game ». Je fais « Open ». On attend, évidemment, et on va pouvoir observer que euh, ce projet va s'ouvrir. Alors, voilà qui vient conclure ce tuto qui vous permet d'utiliser GitHub pour sauvegarder vos projets donc ça peut être assez intéressant alors ce qu'il faut savoir c'est que github euh, permet beaucoup d'autres choses là je vous montre euh, une façon très simple de l'utiliser déjà pour sauvegarder vos projets et les récupérer dans le temps parce que bah vous pouvez y placer des projets assez conséquents mais ça s'arrête pas là github permet beaucoup d'autres choses notamment de faire du versionning récupérer des, des anciennes versions des versions modifiées euh, un peu comme on le ferait avec la plateforme collaborate sauf que là on est un peu moins limité Il euh, faut savoir que ça s'arrête pas qu'à unity d'ailleurs d'ailleurs on peut faire vraiment utiliser GitHub desktop pour tout synchroniser tout et n'importe quoi on pourrait même faire des utiliser des fichiers euh, des fichiers de données. Bon voilà. Faut savoir que là automatiquement quand on a créé notre repos on l'a créé en privé, ça veut dire qu'il n'y a que vous qui avez accès, mais on peut aller bien plus loin, on peut travailler à plusieurs sur des repos comme ça avec un GitHub, on peut aussi partager son COB. on peut utiliser des branches. Bon, il y a beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas encore une fois à mettre un gros pouce bleu parce que ça va m'encourager, à mettre un commentaire d'encouragement et pourquoi pas un commentaire si vous voulez euh, en apprendre un peu plus, savoir comment récupérer d'autres versions, travailler à plusieurs etc bah, mettez moi un commentaire au plus il y aura de commentaires bah, je serai que c'est un sujet qui va vous intéresser et donc bah, je développerai un petit peu ce sujet sinon on en restera là c'est vous qui décidez sur cette chaîne donc euh, bah, je vous dis à bientôt maintenant pour un prochain tuto